<rire> en fait je suis mort de rire parce que je pense qu'à chaque fois que je vais faire une vidéo maintenant ben, je vais péter de rire parce que j'ai à chaque fois j'aurais l'impression euh, d'être euh, dans une prison vu qu'en plus j'ai croisé mon pote tantôt il m'a dit ouais c'est vrai qu'on dirait que dans une prison je sais pas si c'était pour me faire chier mais bon c'est rire la dit. Bref coucou mes petits chicanes j'espère que vous allez bien mais dans cette nouvelle vidéo voilà je suis très contente aujourd'hui donc je fais une nouvelle vidéo si vous entendez du bruit de fond c'est parce que ben, je suis près de la fenêtre c'est mal isolé voilà les côtes euh, euh, des jeunes, bon voilà, alors voilà du coup il y a grosse fiesta 1 hein, de l'autre côté là parce que je suis près des cercles et donc euh, il y a toujours du bruit de toute façon voilà quand il n'y a pas de bruit c'est que euh, on est pendant les examens et encore hein, bref aujourd'hui je vais vous faire une vidéo bon plan oui parce que j'ai décidé de généreuse et de donner mes petits tips mes petites astuces pour les étudiants pour voir Garnier Garnier, Garnier si vous voulez me contacter Garnier pour regarder pouvoir gagner un petit peu plus d'études quand on est étudiant, parce que je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y en a qui doivent payer eux-mêmes leurs études, payer leurs cotes, etc. Enfin, j'ai un peu l'impression d'écrire ma situation, mais bon. Bref, si cette vidéo vous intéresse, des petits tips, des petites astuces, etc., restez pour suite de la vidéo. Ok, oh yeah, un petit chican, voilà, ben je vais commencer un petit peu par vous dire que je sais que, voilà, c'est pas facile pour tout le monde, voilà, ça fait un peu mon nostalgique, etc., et que, voilà, euh, on n'a pas tous les moyens... Euh, de vivre dans des cotes de malades, on n'a pas tous les moyens euh, de, voilà, de, juste de vivre au dépend de ses parents, entre guillemets, de, que nos parents nous donnent fou la de poche, etc. On est étudiant, on galère, on doit gérer notre, notre thune, enfin, c'est chaud, quoi. Et donc, franchement, moi, la première, j'ai galéré à trouver du taf euh, en tant qu'étudiante. Enfin, pendant les grandes vacances, ok, j'avais du taf, mais parce que par piston, par mon daron, mais le reste de l'année, je faisais quoi je, Comme ça, je me glandais les pouces, euh, je turlupinais, qu'est-ce qui se passe T'as des heures, on a des heures euh, qu'on peut travailler sans être un, un, imposé, enfin sans avoir euh, une, un taux d'impôt, quoi. Et moi je n'utilisais pas, mais pas parce que je voulais. Parce que je suis une fainéante, je suis une fainéante en vie tous les jours pour aller en cours, etc. Mais niveau thune, je suis pas du tout une fainéante. Donc je me bougeais le cul sans me bouger le cul, ça veut dire. Je disais, je ne suis pas du tout une fainéante quand c'est niveau thune. S'il faut que je taffe, je vais taffer, tu vois. Et justement, je pense que c'est ça mon problème. Je mets beaucoup trop. La thune en avant par rapport à l'école. Mais bon, à un moment donné, si j'ai envie d'aller... De bien avoir... Euh, bah, de bien euh, parcourir ma scolarité, j'ai besoin de thune. Donc, ça, je suis un peu dans un cercle vicieux. Mais bon, bref. Je disais... Galère, comme possible. Enfin, euh, franchement... Je vais pas vous mentir, je vais aller très franco, très cash, c'est de la merde. Tous les sites Student.be, à déco. Pour moi, en tout cas, pour moi, je parlais pour moi, c'est de la merde, voilà. J'ai jamais trouvé un pack de Suisse. Dieu seul sait combien de CV j'ai envoyé, combien de troupes, pas CV, de, de bail auxquels j'ai postulé. Franchement, je pense que si on faisait l'inventaire, euh, on est dans une euh, 100, 300, 100, c'est petit, 300. En un an hein, peut-être hein, que j'ai postulé, je t'ai limite tous les jours sur le site à faire 20 offres d'emplois par jour, gars, et c'est même pas qu'ils te répondent et ils te disent non, c'est que même pas de réponse. Donc la seule solution qui marche, moi je trouve, et je parle pour les gens de la Belgique, en France, je ne sais pas. Là, je vais pas vous parler des aides accessibles aux étudiants, parce que en vrai, par les aides scolaires, je ne connais pas trop. Mais bon, bref, pour la Belgique, et je suis désolée pour les Français, je sais pas du tout ce qui marche pour vous. Je ne suis pas en France, donc je ne saurais pas vous aider, mais il y a sûrement des, des, des vidéos dessus. Je pense que. So, girl, ici, a fait une vidéo dessus qui pourra très bien vous aider. Moi, je ne l'ai pas regardé la vidéo vu que ça s'adressait pour la France. Mais bon, elle a des petits tips. Mais bon, bref. Euh, moi, pour la Belgique, ce qui marche, c'est les agences d'intérim. Les gars, il n'y a pas... Il y a mon lapin aussi qui fait du bruit. Euh, elle est punie, ma lapine. Ça n'a pas du tout. Les agences d'intérim. Il n'y a que ça de vrai. Franchement. Alors, vous allez me dire, oui, mais les agences d'intérim. Comment tu dois faire, oui, mais Fridiane, comment tu fais pour procéder C'est pas très compliqué, voilà. Moi, vous allez me dire, là, tu vas te contredire. Comment j'ai fait pour euh, avoir accès à une agence d'intérim J'ai travaillé, là, pour l'instant, avec deux agences d'intérim. La première, c'était tes intérim. Et vous allez me dire, oui, mais tu te contredis. Pourquoi je dis ça C'est la deuxième fois que je dis ça. Mais parce qu'en fait, j'ai pu avoir un taf grâce au site, au site student.be que je viens de dire que c'est de la merde, mais parce que justement, l'offre était proposée par une intérim dessus, tu vois. Donc quand il s'agit d'intérim, quand on passe par une intérim, on a une proposition, une solution. Sur le site, ben, t'as pas beaucoup d'intérim qui proposent des bails dessus, et quand c'est que des particuliers, quoi, ils te répondent même pas, ou alors ils te répondent, et des fois, t'as des bugs, des fois, ils te disent... Ils te répondent en mode oui, d'accord, favorable, vous pouvez... Vous êtes pré-sélectionné, après ils t'envoient un message en mode oh, bug automatique, excusez-moi, vous n'êtes pas sélectionné, donc ça fait l'effet ça me dit... Ah, j'ai gagné des thunes même si voilà t'es que présélectionné après annonce ah non souris t'as même, même pas une chance donc t'es là en mode aïe ah alors que franchement j'avais postulé je me rappelle plus tellement je vous dis je postule postule postule j'envoie nan nan euh, une fois je reçois un appel de t'es intérim qui me dit euh, bim Free on a un truc pour toi pour travailler chez Primard donc oui j'ai déjà travaillé chez Primard mais un jour hein. Non pas que ça s'est mal passé, juste qu'après, euh, j'ai pas pu y aller les autres jours, donc du coup, euh, ils m'ont plus jamais recontacté Mais donc, ils m'ont appelé pour travailler chez Primark, et ben, tu gagnes 11 euros de l'heure, j'ai été, j'ai signé mon contrat, bam, euh, et après, ils te proposent en plus. Et après, ils m'avaient dit, ok, ça se passe bien, mais ben, est-ce que t'es libre quand Il m'avait proposé 2, 3, 4 jours, hein. après, bon, j'ai pas pu y aller, du coup, ben, c'était mort, parce que c'était pendant ma période de blocus, donc bref, c'était l'année passée. Ils m'ont plus recontacté, mais quand t'es bien sérieuse et que es une bonne travailleuse, ils te recontactent en plus. Et là, la deuxième agence d'intérim pour qui je travaille, c'est ASAP Assonas Possible. Et franchement, euh, du tonnerre. Déjà, l'équipe est géniale. Euh, est, je ne pas du tout payer pour remonter les mérites. Enfin, je pense même pas que les agences d'intérim font des produits ou quoi, mais juste je travaille avec eux. Et franchement, les gars... Là, ils m'ont déjà peut-être appelé 10-12 fois de l'an qui a commencé. J'ai tellement galéré à trouver un job sur LLN. Là, comment ça s'est passé J'ai postulé encore, je pense, via un site sûrement à ou quoi. Ben, sous l'onglet de l'agence intérim qui avait proposé un truc. De base, ils m'avaient donc proposé un truc où j'allais gagner 9 euros de l'heure. Finalement, le contrat ne s'est pas fait parce que les propriétaires voulaient vraiment des gens qui habitaient sur place. Et moi, j'habitais genre 1h20. J'étais contente parce que 9 euros de l'heure, c'est pas pour faire la go, mais je euh, chez Coleroy, jusqu'à 12,60 euros de l'heure. Quand tu passes de 12,60 euros de l'heure à 9 euros de l'heure, ça va être... Euh, même si c'était un travail plus fun, là, j'allais être dans une vente de chocolaterie. Euh, j'allais quand même taffer pendant mon blocus de décembre, etc. Quand, quand on m'a dit que je t'ai pas pris, j'étais dégoûtée parce que je cherchais un terme mais j'étais là, ok, euh, en mode de... Um, bam, quoi et après, ils m'ont recontacté pour travailler chez Emma. Et là, euh, ben en fait, là, je travaille ben, chez Emma. Donc, c'est pas du tout régulier ou quoi. Mais là, euh, par exemple, cette semaine, je travaille 4 jours. Euh, de, euh, la semaine pro, je vais travailler le samedi. On m'appelle de temps en temps. Je travaille au Emma de Wab, de Minivelle, de, de, de, de Waterloo que travaille. Et franchement, euh, des enseignes déjà trop top. Hein, D'ailleurs, j'adore Emma pour leurs produits. Euh, franchement, les équipes, en tout cas, avec lesquelles j'ai travaillé, enfin, extraordinaires. Et bon bref, je ne suis pas là pour faire l'éloge d'Emma, mais juste de l'agence. Et franchement, si vous pouvez, les gars, je n'ai pas 10 000 solutions. Allez vous inscrire dans une agence d'intérim. Je pense que si tu ne postules pas directement sur Internet, tu peux te rendre directement dans l'agence. demander à t'inscrire pour être dans leur fichier. Pour si hein, ils ont besoin, pour qu'ils puissent te, te contacter, c'était pas très français, mais tu as compris. Donc, rentre-toi dans une agence d'intérim. Essaye déjà d'avoir, euh, pour accélérer les procédures, je pense que tu dois essayer au moins d'avoir une fois photoc que photocopie de ta carte d'identité, ton euh, Peut-être de ton nombre d'heures qui te reste Parce qu'eux, ils peuvent aller sur le site Mais si t'as tout, tu montres que t'es motivé, que tu en veux Et ils sont en mode, ok, elle, elle, est très pertinente quoi Tu vois comment, je te donne des petits tips Donc, euh, photocopie de ta carte d'identité Photocopie de, si t'es étudiante, ben, ton truc la inscription régulière Ta carte bancaire Ça, il faut toujours euh, Voilà, qu'est-ce que j'ai dit d'autre euh, Ton truc de 50 jours voilà Quand enfin, c'est plus 50 jours, c'est les 475 heures que Je crois maintenant, donc essaye d'avoir ça euh, comme quoi il te des heures etc Et euh, va du moins avec ça déjà Ainsi t'arrives en mode bim bonjour madame Bim je vais m'inscrire chez vous, bim j'ai les documents nécessaires Bam vous m'avez rien demandé mais t'inquiète pas je me suis renseignée Et c'est tout Tu vois donc euh, franchement je peux pas vous donner D'autres solutions pour moi je pense que les agences d'intérim Les gars en fait je me suis rendu compte qu'il y a Toujours du travail tu vois On peut dire oui à la crise je te parle pas de spécialisation Ou quoi mais pour des petits boulots comme ça Attention, quand je dis petit boulot, c'est pas en bon. ah, c'est de la merde, c'est médiocre. Non, pour des, je veux dire, c'est pas des boulots à responsabilité du sang. Putain, j'en ai marre de me justifier, mais tu vois, on n'est pas, euh, tu n'as pas postulé pour être cadre, quoi, tu vois, ou, ni pour être gérante, quoi. Là, tu veux un truc, as un job étudiant, tu vois. Mais pour des boulots, des petits boulots, entre guillemets, je mets les guillemets comme ça, tu as toujours de la demande, voilà. Pour faire dans la vente, etc., toujours, ils ont toujours un moment quelqu'un qui est malade, du personnel manquant. Il y a donc, tu vas trouver même, ne serait-ce que travailler une fois par semaine. T'as 11 euros de l'heure, parce que là, ils payent 11 euros de l'heure chez Emma. Enfin, du coup, l'agence ASAP. Mais que je travaille 8 heures. Donc, je fais 9h30, 18h. chez genre euh, euh, 85 balles, plus mes frais de déplacement qui sont offerts. Ça me fait genre 95 euros par semaine. Tu te mets bien. Tu vas pas te plaindre, je pense. Donc, c'est même très, très bien. Et là, maintenant, j'en apprends qu'en plus, ils te t'offrent une carte chez repas. Je peux utiliser ben, pour Grail. T'as genre 4 euros par semaine dessus. Quelle heure tu dis non, frère Enfin, je trouve qu'ils ont tellement d'avantages et ils nous traitent tellement bien à l'agence à SAP. Franchement, ils sont hyper... Enfin, moi j'adore, je communique avec eux par mail, ils m'appellent. Ah oh, oui, fri, euh, on a besoin de toi là, on a besoin de quelqu'un, est-ce que tu t'es Nickel. Boum, le contrat envoyé, tu signes électroniquement. Ben, genre, ils t'es payé la semaine d'après dans les intérêts. Donc, si tu travailles jeudi, t'es payé jeudi d'après. C'est genre trop bien, tu vas pas attendre la fin du mois. Tu vois comment... Est-ce que c'est pas le top les gars Enfin bref, j'ai parlé pendant 10 minutes, mais je vous ai tout donné, là, je vous ai tout sorti. Je suis trop motivée pour vous, franchement. Si vous êtes en Hesse, en galère, vous ne trouvez pas du taf, parce que moi, elle Louvain, loin, la neuve, là, je trouve pas de taf, mais que je trouve pas de taf. Après, j'ai pas fait beaucoup de... Je fais plus des candidatures spontanées, je crois qu'on dit ça comme ça, où tu bêtes, tu postules en ligne et tout. Je pas vraiment fait du surplace, j'ai fait ça une fois, ça n'a pas marché, je me suis dit frère, je ne peux pas me déplacer, frère. Et j'avoue, que je suis un peu une fainéante de ce sens, du sens, quand je vois, venez déposer votre CV en magasin. J'ai fait ça une fois, on ne m'a jamais rappelé, euh, j'ai un peu la flemme. J'aime bien moi tout ce qui est en ligne et tout, c'est fait, tu ne vas pas te déplacer, hashtag fait à ma Mais bon, bref, peut-être que si tu ne trouves pas en ligne, il faut te déplacer pour optimiser tes chances. c'est pas peut-être, c'est d'office qu'il faut te déplacer pour optimiser tes chances. Mais ce que j'aime dans les agents intérim, c'est que tu ne travailles pas déjà tous les jours. Ce n'est pas obligatoire, si tu dis non une fois, ils ne vont, ils vont, ils vont, ils vont pas ne pas te rappeler, tu vois. Tu peux dire non, désolé par rapport à mes disponibilités. Ils sont très chill, en tout cas chez ça des fois je dis non pas de souci, mais dès que vous avez un truc, ben dès que je suis libre, oh là, je suis libre cette semaine, disons okay, que Fridé qu'on a un truc, pas mais Fridiane, dès qu'on on a un truc qu'on te qu propose, etc. Et c'est vraiment genre trop chill, quoi. Enfin, et donc moi je préfère aussi, je ne, je veux pas en fait, je me rends compte que je ne veux pas un truc fixe, tu vois, genre comme dire euh, un truc en contrat étudiant en mode de, ouais, euh, tu travailles deux fois par semaine, euh, si une semaine je pas vais travail, pas travailler, je pas travaille pas, tu vois. Je n'ai en pas envie, je travaille quand j'ai envie, quoi. C'est quand j'ai besoin. Tu vois, je veux pas un truc étudiant, genre tous les samedis tu travailles. Enfin gars, si j'ai envie d'aller samedi à la mer et que je peux pas, ça me saouler en fait, tu vois. Donc je préfère moi dire mes disponibilités. Je suis dispo lundi, mardi, lundi, jeudi. J'ai eu peur. J'ai cru que quelqu'un m'avait envoyé un message, mais me bref. Et donc euh, voilà en fait. Hein, voilà mes petits tickets. C'était mes petites astuces. J'espère que cette vidéo vous aidera franchement et que sincère du fond du cœur. Parce que je sais à quel point c'est chaud d'être stressé Que euh, je sais très bien, que c'est pas facile pour certaines personnes. Euh, on n'est pas tous nés avec une paire en argent, ni en or, ni en diamant. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Et je sais que c'est chaud. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Et vous, vous, rend, vous faire vous rendre compte que les gars, quand on veut, on peut. C'est vraiment vrai. Bon, même petit chik chicon, je vous fais un gros bisou. et Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager à fond en max. Un max de, voilà, me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces pour trouver du boulot. Si vous avez des applications, etc. En Belgique, de préférence. Mais même si pour les Français, il n'y a pas de souci On partage, on partage. Et un euh, bam, les gars. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est un bam. Pam, um, never give up. Toujours continuer, croire en soi, croire en ses rêves. Se donner à fond, se donner les moyens. Je ne l'applique pas pour l'instant. Mais on va commencer à l'appliquer, je pense. Gros bisous, mon petit chicken. Ciao.